Shalom Je reviens de l'enterrement de ce jeune garçon, Yehuda, Yehuda Guetta, Ben Elishav et Milka. Et après tout ce que nous venons de passer avec Méron et cet attentat avec Yehuda, je pense qu'on a vraiment un grand intérêt à à nous remettre en question et à décider de voir euh, un aspect différent de la vie. Euh, nous sommes âmes Israël, nous sommes tous frères, nous voulons tous la même chose, c'est-à-dire nous voulons tous la Geoula, nous voulons tous Mashiach, nous voulons tous la présence d'Akadosh Baruch parmi nous, mais une présence mamash, palpable. Nous voulons le bet Nous voulons retourner au Bet-Amigdash. Et... Mais il y a quelqu'un qui le veut encore plus que nous. C'est Akadosh Baurou lui-même. Akadosh Baurou est en exil. Et il attend. Il a beaucoup de patience. Et il espère à chaque fois qu'on va se remettre en question et qu'on va... Prendre de bonnes décisions et qu'on va arrêter de, de juger les autres, arrêter nos mesquineries, arrêter d'en vouloir les uns aux autres. Et Kadosh Baruch nous donne à chaque fois une chance, et une chance, et une chance. Kadosh Baruch veut la là parce que nous, il faut qu'on le comprenne, il faut vraiment qu'on prenne sur nous. Pas se dire, oui, il faut l'amour entre nous et ne pas faire d'efforts Il faut vraiment faire un véritable effort. Il faut faire un véritable effort tant qu'on en a la possibilité. On peut arriver à des très belles choses, mais on peut aussi arriver à des catastrophes. Comme ce qui vient de se passer. Ce qui s'est passé à Méron et avec cet attentat. Ce sont à chaque fois des avertissements mais il faut cette fois vraiment qu'on prenne ça très sérieusement et que dans nos familles entre nos amis au travail qu'on cesse les musquineries qu'on cesse de parler les uns sur les autres qu'on cesse de se critiquer de s'en vouloir qu'on vraiment fasse le véritable effort. Un effort, c'est pas quelque chose de facile. Un effort, c'est difficile, mais il faut le faire. Mes frères, il faut vraiment qu'on le fasse. Un véritable effort pour protéger le Ham Israël, pour ne plus arriver à des catastrophes, pour arriver à la Geulah. On est ensemble.